Il est trop beau. Alors, ah, sois dans mes petits champignons. Oh, dégage-moi. Il y problème c'est ça aussi. C'est le malin Ouais. Attends, j'arrête. Je... Attends, Ouais, ça a l'air canon. la peut montée là. Elle... Même là à gauche hein, c'est beau. En fait, l'endroit, il est très beau, je trouve. On a dit qu'on va avoir la vue dégagée là-haut. C'est rien les arbres. Hein. Oh là là Oh là là ce spot On a une table. En plus les hamacs au cas où on peut les mettre là. Ah ouais mais il y a même une table d'orientation en fait <rire> Ah mais non mais c'est même pas mec C'est un pardon. On n'a rien à faire <rire> On a rien à faire Et les hamacs tu crois qu'on peut les mettre par là quelque part Franchement là bas où on était ça avait l'air des... pas mal après j'ai pas trop pisté encore Bon euh, on va où Allez go Alors, euh... est ce que toi aussi t'as pris ton ticket to the moon tu <rire> <rire> ai... vais, ouais. <rire> vais voir avant le dépliant Attends moi je pense que ça passe hein. ça, <rire> Je me suis blessé, 3 secondes. <rire> T'as dit quoi Non, tu penses que c'est la nature ça Ouais, ouais, ouais. Là t'as des, des dessins, bah c'est rien à voir. Hein. Mec, euh, on a trouvé un bout de bois de l'antiquité, euh, c'est un truc maya, c'est pas possible, c'est une racine de, de l'espace. C'est... Ouais, tu, ouais. tu remplaces par quoi le temps que tu passes sur l'étal Je m'occupe. En faisant quoi Moi, pour moi. Ok. C'est du ménage. Mon sac pour partir en livre, ouais, ouais. Pourquoi tu passes vraiment beaucoup de temps sur le réseau? Non, pas des masques, mais beaucoup sur YouTube. Ah, vrai, mais YouTube, t'as toujours leur l'ordi. De toute façon, quand ça va plus, ça sert T'as vu, regarde plus. les bois, ils ont en effet la même, euh, même marque. Mm. Puis... Mais, mais bah, c'est vrai qu'il est ouf. Hein. Ah, est est mille, est est... Ouais, ouais, il est sur la table. L Estelle s'est vite retrouvée comme On hein. T'as vu l'air derrière, hein, le soleil il s'est barré. Mm. L'humidité qu'il y a déjà. Et ça m'a vraiment fait du bien de me dire, bah en fait, ouais, mais comme dans la nature en fait, il y aura des mecs qui sont. ils auront tout et ils auront de la chance tant mieux pour eux. Là ils ont rien. Toi, ouais, après moi et... je suis passé dans, par cette phase de réflexion, mais j'en suis à. Lui Ah ouais, lui il est. il est fin. Non mais c'est bon avec ouais. ça, t'en as pas. Ouais. Parce que lui, c'est vrai que je l'ai pas nettoyé. Ça va chauffer toi ça. Ouais. <rire> Voilà. Ah oui même, ah oui pour manger c'est parfait. C'est juste rempli de sang mais c'est pas grave. Ouais ça me semble parfait là. Hein. Ça a l'air pas mal du tout. Hein. Euh, toi, t'es un adepte de la saucisse pleine, c'est ça Pas coupée. Hein enfin, pas. Euh... Ouais, tu sais quoi, on s'en fout là. Comment on va devoir la cuire, de toute façon J'ai ça là-dedans. un petit fond d'eau ou pas de quoi, Ouais, un mais vraiment. Ouais. Tu sais qu'en plus, je voulais prendre. Genre, j'ai de l'huile, c'est de, de la coco. Ah, hum. Mmh. Déjà ouais, ouais, ouais. Ça tu vois rien, je vais pas me faire chier la en la coupant deux. Putain, si tu veux t'aider dans notre couteau pour tenir au coin. Ah, J'ai couvert au fait, hein, Ah oui, c'est vrai. Putain, mais c'est trop bien de cuisiner en pleine nature, en vrai. <rire> <C 'est>... franchement, <rire> je viens de découvrir une passion, là. C'est pas dingue, là Et tu vas voir quand tu vas envoyer ça sur le feu. T'aimes les herbes de Provence ou pas trop Si j'aime les herbes de Provence Ouais. Ouais, ouais, carrément. Les mettre au feu, après tu t'en gardes. Je comprends. T'as des herbes de Provence dedans ou pas En fait j'ai mis euh, des herbes de Provence, du sel, du gros sel, du poivre, et un peu de truc de paprika. Ça enfin, C'est même pas du truc de paprika, c'est du poivre. <rire> bah, C'était quoi Aucune idée. La pierre. C'est la pierre qui a pété. Ah, ouais. Parfait. Après, quand tu auras ça, faudra qu'on voit un autre truc. Quoi donc Ben, bah, je sais pas, un autre système pour pouvoir poser les deux. Mmh. T'as mis les, pla les plaques à 6. C'est ça. Chaleur tournante. même pas ces chaleurs soufflées. <rire> Incroyable. Magnifique. Parfait. Comme ça si t'as le niveau. Même voir, là, la chaleur elle est incroyable. Bien hein. mort. Ah lui, mais tu vas voir la vie. Ah mais ça se voit ici. Hey, <laughs> Il y a une commande en Ça a caramélisé et tout. <rire> ah, du coup, tu veux refaire une fronde des échalotes après Je sais pas. On va pas obligé d'envoyer. De hein. Je pense qu'on est pas mal là. Encore un peu ou on les envoie Non, je pense que là tu peux les envoyer. Hein. Allez. On va voir. Hein. Attends que je déclame comme ça on les met à côté. pu les laisser là dedans ça laissé au chaud non mais que... là je renvoie tout direct ah, okay, okay, okay, okay. comme ça au moins c'est fait non On est bon allez commence à manger non non je t'attends vas-y vas-y tu rigoles Allez, viens, c'est encore chaud. Tu souffles un peu. Allez, bonne app. Bon app. Goûte ça. Si c'est passé que quoi, euh, je dis direct. Hein, comme ça, on refait faire ça. Je pense enfin, que ça refroidit vite. Hein. Ah ouais mm -mm. Ah, Il fait froid en plus. Alors Écoute. Les merguez, elles sont au top Trop bon C'est trop bon En tout cas les merguez je trouve bon hein. Ouais, c'est bon mm -mm. Bon allez, bonne app Bon appétit oh. Qu'est-ce qu'il y a l'eau que j'ai fait chauffer pour le café ça donne pas trop envie d'en boire. En ah vrai. ouais oh ouais t'as parlé de mon café mmh. On mmm pas pas poubelle. Oh, ça. dégage. ça. Oh, je suis Oh, train suis en